Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres 10 et moi Zéna. Et voici les prévisions du Scorpion pour la semaine du 13 au 19 avril 2020. Voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Mercure sera dans votre sixième maison jusqu'au 27 avril. La tendance de vos tâches et votre travail en général sera plutôt intellectuel. Votre esprit sera vif et sera focalisé sur les tâches qui sollicitent des réflexions, qui sollicitent des capacités mentales et des déplacements fréquents. Les activités relatives à l'écriture, l'établissement des stratégies, les échanges commerciaux ainsi que les négociations seront favorisées par le passage de mercure dans cette maison. Pour les prévisions quotidiennes lundi et mardi, la lune sera dans le Capricorne. Les plus chanceux seront les Capricorne, Vierge, Taureau, et les moins chanceux les Verseaux. Et vous, vous êtes ici, cher Scorpion. Donc, c'est votre troisième maison. Veillez à ne pas réagir trop fortement à des sentiments accablants. Votre intuition sera plus forte et plus précise que d'habitude. Votre intuition pourrait être correcte, mais elle pourrait obscurcir vos processus de pensée rationnelle et vos capacités de jugement conscient. Votre imagination sera plus vive et créative. C'est un bon moment pour la méditation ainsi que les activités artistiques et créatives. Mardi, votre sensibilité augmentera et vous serez plus en contact avec les sentiments des autres et avec votre environnement en général. Toute énergie négative sera fortement ressentie, c'est pour cela que vous allez apprécier plutôt être avec des personnes agréables d'être avec. Donc votre sensibilité sera très forte. Mercure, euh, pardon, Mercredi, jeudi et vendredi, la lune sera dans le Verseau, votre quatrième maison. Vous pourriez vous trouver dans une situation où vous devez défendre votre famille ou les droits de vos enfants ou votre conjoint, ou même vos parents. Vous aurez une attitude protectrice et peut-être des fois exagérée. Et même votre famille pourrait vous le signaler comme quoi vous réagissez d'une manière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 Au niveau intime, vos rapports sexuels seront plus romantiques et plus agréables grâce aux émotions et à l'amour et la tendresse qui y seront impliqués. Durant ces journées, les plus chanceux seront vous, chers scorpions, les poissons et les cancers. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers scorpions. Je vous souhaite des joyeuses fêtes et euh, je vous embrasse tous, prenez soin de vous s'il vous plaît, je vous aime beaucoup, à la prochaine.